Clamation, s'il vous plaît. Salut Nîmes. Salut Nîmes. Ami. C'est pas si vous m'entendez. Entend... M'entendez. Voilà. Amis, amis et amis ici rassemblés, simplement vous dire ceci. Ce que nous sommes en train de faire ici est très important. Aujourd'hui, on m'a demandé d'être à Paris. Je n'ai pas voulu être à Paris. On m'a demandé d'être à Nîmes. Je suis venu à Nîmes parce que c'est très important que nous nous disions tous et que nous soyons tous conscients et que nous fassions ce qu'il faut pour cela. Il ne faut pas qu'on confonde la France avec Paris. La, la France, ça n'est pas Paris. La France, ça n'est pas Paris. La France est en train de se soulever contre la dictature. Et c'est très important qu'on soit de plus en plus nombreux à le faire dans toute la France. Aujourd'hui, c'est le peuple français. C'est le peuple français aujourd'hui qui, à mon sens, est le seul gouvernement légitime de la France. Nous sommes de plus en plus de villes à marcher pacifiquement, et à nous mobiliser pour résister à l'oppression. Le droit de résistance à l'oppression est le quatrième droit de l'homme. Dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, qui est, avec le préambule de la Constitution de 1946, le document fondateur de notre Constitution. Article 2, il est écrit « Les droits de l'homme » sont la liberté, un droit subjectif hein, auquel on renonce quand on accepte de vivre en société et de passer ensemble un contrat social. Mais une fois qu'on a passé ensemble ce contrat social, on a défini la liberté de chacun, c'est-à-dire les libertés. Ces libertés, c'est pour ces libertés que nous nous battons aujourd'hui. La liberté, on y a renoncé, la liberté en soi, c'est subjectif. Je donne un exemple. Le gars qui veut absolument vivre tout seul, libre et faire ce qu'il veut toute la journée, ok Il est bien content quand il veut attraper une pomme qui est trop, trop haute pour lui sur le pommier, qu'on lui fasse la courte échelle. Alors il y a un gars qui va lui faire la courte échelle. Donc, l'abandon de la part de sa pomme, qui est le renoncement à la liberté, ça va lui permettre de manger. C'est ça que ça nous apporte le contrat social. C'est parce qu'on renonce à la liberté en gros, en soi. C'est parce qu'on renonce à cette liberté pour vivre ensemble que vivre ensemble va nous apporter davantage que la liberté en soi. Mais vivre ensemble, c'est un contrat qu'on va passer ensemble. C'est le contrat social. Et ce contrat va définir les libertés. Et si on touche à ces libertés qui sont les mêmes pour tous et doivent le rester, si on touche à ces libertés, on porte atteinte au contrat social. Et si on porte atteinte au contrat social, il n'y a plus d'État de droit. C'est ce que nous sommes en train de vivre en France. France en France aujourd'hui, ceux qui sont nos employés, car ceux qui nous gouvernent aujourd'hui ou prétendent nous gouverner, sont nos employés. Ils se comportent comme les patrons, mais c'est nous, le peuple, le patron. La souveraineté nationale, La souveraineté nationale appartient au peuple qu'il exerce par ses représentants. Mais un mandat électif n'est pas un transfert de souveraineté. Nous n'avons pas transféré notre souveraineté nationale à ceux qui aujourd'hui prétendent nous imposer leurs lois. Et c'est pourquoi, pourquoi je parle de dictature, comme l'a dit d'ailleurs pour se défendre le, le grand timonier là qui se prétend euh, gouverneur de la France et qui prétend gouverner la France selon sa volonté. Il était en visite officielle il était en visite officielle en Polynésie. Et, et de manière tout à fait légitime, le peuple polynésien l'a conspué. En le traitant, ce qui est tout à fait vrai, de dictateur. Il a répondu, mais non, c'est pas ça la dictature. La dictature, c'est quand une seule personne ou un clan décide des lois. Mais attendez, je pas compris. C'est pas ce qui est en train de se passer aujourd'hui en France Donc, celui qui prétend nous imposer sa loi confirme que nous sommes bien en dictature. La dictature, c'est la concentration des pouvoirs. La République, c'est le fractionnement des pouvoirs. Mais aujourd'hui, en France, les pouvoirs sont tous soumis à la volonté de cette personne. Et à partir du moment où cette personne impose sa volonté aux corps intermédiaires, il n'y a plus de gouvernement national. Le seul gouvernement national légitime qui demeure c'est celui qui, aujourd'hui, résiste à l'oppression. C'est celui du peuple de France qui marche dans toutes les rues de la France. L'État... L'État fait le droit, mais l'État doit respecter le droit qu'il fait. Si l'État ne respecte plus le droit qu'il fait, nous ne sommes plus en état de droit. Il faut en prendre conscience, mes amis. Les gens qui, aujourd'hui, prétendent gouverner la France ne sont plus les mandataires que nous avions nommés pour faire un travail qu'ils ne font plus. Ce sont... Ce sont des bouquistes en col blanc qui sont en train de faire un coup d'État et de s'emparer des institutions au profit d'organismes privés. Et il faut leur rappeler que la République, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple, et pas le gouvernement de l'État, par l'État, pour l'État. Et, et encore moins, le gouvernement de l'État, par l'État, pour les laboratoires pharmaceutiques. ensemble. Nous allons nous retrouver encore plus nombreux aux arènes et nous allons parler du droit, du seul, du vrai, de l'état de droit, celui que nous sommes en train de défendre. À tout à l'heure.